C'est vraiment très important. L'important, vraiment l'important, c'est vraiment d'identifier euh, tout ce qui est euh, cas de traite ou cas de travail forcé, euh, tous ces crimes-là. Pourquoi Parce que euh, sans comprendre le sujet, sans qu'on maîtrisait le sujet sans trouver le sujet, l'histoire on va dire, on ne pourrait pas à, à venir et à aboutir à la rédaction d'un quelconque, quelconque sujet. Donc il est vraiment important d'identifier déjà le problème, on va l'appeler comme ça, le problème, et pour, pour pouvoir enfin le maîtriser et aboutir à une belle histoire qui pourrait bien marquer bien sûr les esprits et arriver à une sensibilisation.